Hello ma perfection Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up FX plutôt facile à faire mais qui fait toujours son petit effet. Voici donc ma main brûlée à l'acide. C'est la même technique que j'ai utilisée pour mon Spider-Man. C'est parti Pour cela j'utilise mon sculpte gel. Je vais d'abord mélanger en portions égales la partie A et la partie B. Et je vais rajouter un tout petit peu de ici. Après avoir obtenu une pâte homogène, on l'applique sur notre main. Assez grossièrement puisque la peau doit être brûlée, on n'hésite pas à faire quelques trous, quelques filaments, enfin quelque chose de bien dégueulasse. Il ne faut pas que ce soit uniforme. Et avec mon doigt, je lisse les bords pour que le sculpte gel se fonde avec la peau et qu'il n'y ait pas de délimitation. Voilà le rendu et je continue à y faire des crevasses avec un objet pointu. Attention à ne pas te blesser. Ensuite j'utilise du fard gras jaune avec une éponge en petites touches pour donner la pression de pu sur ma brûlure. Oui, on va rester dans le glamour pendant toute la vidéo. Puis j'utilise un fard gras rouge pour donner ce côté chair brûlé. Ensuite, à l'intérieur de mes crevasses, je vais mettre du Scab Dark qui est un sang coagulé, il y a comme des petits morceaux à l'intérieur, bref, que du glamour. Et je rajoute un peu de sang frais avec une éponge, ainsi qu'un peu de jaune pour redonner l'aspect purulent. Afin d'avoir une illusion de brûle fraîche, je mets un peu de lubrifiant sur ma blessure. On arrive à la partie fun avec de l'efferalgan ou toute autre poudre effervescente que je vais casser dans un petit récipient en une poudre très très fine. J'en dépose un petit peu sur ma blessure et avec un pulvérisateur, j'asperge d'eau. Ce qui me donne ces petites bulles sur la blessure qui fait vraiment un effet d'acide. Bref, je me suis éclatée pendant une demi-heure à me remettre de la poudre dessus. C'était vraiment fun. Voilà, j'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et surtout à partager la vidéo. Dis-moi si tu as essayé cette technique. Et je te fais des gros bisous. Bye